Travailler, ça sert à gagner de l'argent parce que ma mère, elle a des enfants et si elle ne travaillait pas, elle n'aurait pas d'argent pour nous faire nourrir. On peut travailler pour euh, se faire connaître. On peut travailler pour développer des nouvelles choses. On peut travailler pour euh, produire. Moi, ma mère, elle travaille pas dehors, elle travaille à la maison parce qu'elle nous nourrit, elle nettoie et elle nous achète des vêtements, ça c'est travailler. Nous, on est à l'école, on travaille, mais on gagne pas d'argent. Mon grand-père est tellement vieux qu'il ne peut pas travailler. Il travaille dans les bâtiments il construisait des bâtiments. Ceux qui sont paralysés ou qui ne peuvent pas marcher ou quoi, ils travaillent pas parce qu'ils ne savent pas. Des bénévoles, ils travaillent, ils aident, mais ils gagnent pas de l'argent. Pour eux, l'aide, c'est ça qu'ils gagnent. Il y a des gens qui n'ont qui pas de travail fixe. Alors ils vont et à chaque fois, ils font des petits travaux comme ça et ils gagnent de l'argent. Les immigrants, ils travaillent pas, mais ils travaillent mais sans autorisation, ils travaillent au noir. Dans un travail déclaré, vous faites un accident, au moins ils peuvent payer l'hôpital ou quelque chose, mais un, un travail non déclaré, s'il si tombe ou quelque chose, il doit aller à l'hôpital et payer lui-même et il n'y aura pas les moyens. Il y en a qui font pas un travail qu'ils voulaient faire, ils n'avaient pas les moyens de faire, ils n'avaient pas assez d'argent pour étudier. Ceux-là qui veulent choisir le, le travail qu'ils aiment, c'est ceux-là qui sont plus aisés. Un type comme moi, il a la possibilité de choisir, mais un type qui n'a pas vraiment les moyens. Il devrait faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. N'importe quoi. Il y a des gens qui ont besoin de faire un travail pour gagner de l'argent et ils ne doivent pas satisfaire leur plaisir. Ils doivent avoir de l'argent et tout ça pour eux. Par exemple, ils ont des petits-enfants. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont choisir un travail qui ne gagne pas beaucoup et qui l'aiment bien. Je pense que je pourrais choisir ce que je veux et je vais devenir quelque chose. Moi, j'ai envie de devenir médecin, docteur, coiffeuse ou prof. Moi, je veux être pédiatre. M Moi, j'ai envie de faire pharmacienne. Moi, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais j'espère que quelqu'un va me guider pour voir qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Dans, dans toute la vie, il y a un travail. Toute la vie, c'est un travail. S'occuper de nous, c'est un travail.